Euh, choisis un pseudo, s'il te plaît, pour cette euh, étude de cas qui sera, à mon avis, assez rapide. Friedrich. Pardon Sylvie Friedrich. Friedrich Ah, j'avais compris, Sylvie. Tu sais que tu as le droit de choisir des, des pseudos féminins désormais. Hein. C'est toléré. Hein. C'est même plus que toléré, ah c'est bah, encouragé. Euh, théorie du genre, décédère de l'agilité, on connaît. Et évidemment, sans discriminer aucune minorité. Non, non, non, surtout pas, parce que loin de nous l'idée d'offenser. <rire> Donc, euh, tu m'as appelé dans le cadre de la première étude de cas, dans le cadre de ton abonnement, de ton PASS VIP. Euh, et euh, j'avais décidé dans un premier temps euh, de ne pas enregistrer, parce que j'avoue que j'avais la flemme de sortir le micro et compagnie. Mais euh, finalement, euh, à l'écoute des premières minutes, je me suis dit que ça, peut que ça éclairerait peut-être quelqu'un sur cette chaîne. Et que ce quelqu'un, ou c'est quelqu'un, euh, aurait peut-être du coup la, la, le réflexe de rétribuer cette information avec un pouce et de s'abonner à la dite chaîne. Voilà, résume-nous ta, ta question et je te résumerai ma réponse. Alors la question, c'était, euh, de, de manière théorique, c'était comment on passait de la phase de badinage à la phase de connexion. Est-ce qu'on était obligatoirement obligé, obligatoirement, monsieur euh, Jonas euh, de passer par une phase de questions personnelles. Et après, en référence euh, à, la, à la vie réelle, parce que souvent, ça m'arrive de badiner comme ça avec euh, euh, ce que je suis pas tombé dans l'écueil d'aborder de, de, de, de, à tout va. Et en fait, j'ai découvert que tant qu'on passait pas à la phase, euh, tant qu'on ne posait pas des questions plus personnelles, il n'y avait aucune connexion et que la personne s'en allait et il enfin, n'y avait pas le, le lien. Et est-ce que c'était de loi, euh, sauf exception, on est obligé de passer par un phase question personnelle. Oui, alors ta question est, premièrement, permets-moi de te le dire, très bien formulée, très bien résumée, elle a la bonne longueur et elle contient le bon nombre d'informations. Tu n'en as, as dit ni trop ni trop peu, euh, c'est assez rare pour être souligné, donc je, ça s'entend que tu es structuré intellectuellement. Je ne sais pas quelles études tu as tu as fait tu as fait tu as fait mais tu mais c'est sensible. Tu as une structuration mentale qui est qui rare aujourd'hui. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu as étudié qu'est-ce que tu fais pour te donner cette structuration mentale c'est là que je suis un peu le signe noir de de de Black Swan. Oui parce que j'ai fait des études professionnelles. C'est-à-dire CAP. D'accord. Dans quel dans quel domaine et dans quel domaine dans le domaine de la restauration. D'accord, je, absolu... je suis convaincu, et je vais me ridiculiser si je me trompe, je suis absolument convaincu que tu es à ton compte ou que tu es ton propre patron. Non. Et c'est en cours de devenir, euh, évidemment, mais non. Non, non, non, pas pour l'instant. Euh, parce que je suis assez jeune quand même. Quel et, âge as-tu en fait, J'ai 23 ans. Et ah Pour ouais. les responsabilités... Je... Tu, tu, as la voix, oui, tu as la voix et l'élocution de quelqu'un de plutôt de 28-29 que de 23. Et c'est mon, mon cercle d'amis. Euh, et était plus âgé que moi. Euh, mais ouais, euh, mais enfin, après ça c'est souvent euh, le Pékin disait bien, mais en gros euh, quand on commence à lire beaucoup, euh, la, la, les personnes de notre âge nous paraissent relativement fades. On se dit bon euh, voilà. Donc, euh, on s'élève un peu, euh, pas socialement, mais au niveau de, de l'âge. Mais ça commence comme ça. Alors, on a d'abord une, le, je connais bien le, le, je connais bien le principe de la précocité pour l'avoir subi. Euh, la précocité, c'est pas, euh, enfin, avant de s'entourer de personnes plus plus plus expérimentées, c'est d'abord l'ennui profond auprès des siens. C'est d'abord l'ennui... En, ah oui. euh, d'abord, ça, ça commence par l'incapacité à jouer, c'est-à-dire à, à s'amuser sincèrement avec des gens de son âge, parce que les jeux sont trop ah, simples. Là, je suis d'accord. Voilà. Là, absolument. Et ensuite, une fois qu'on a ressenti l'impossibilité de jouer, on ressent une impossibilité donc, de communiquer complètement. Donc, on se, on se dégrade et on se stresse et on s'angoisse à parler avec des gens de son âge parce qu'on se, se rend bien compte qu'en fait, ça demande un effort mental d'évacuer un certain nombre de pans que sont le jeu, le langage non-verbal, les références qui ne sont pas les mêmes, etc. Parce qu'on ne regarde pas les mêmes émissions de télé, on ne suit pas les mêmes chaînes YouTube, euh, on, ne, on, ne, on ne lit pas les mêmes revues, on n'écoute pas les mêmes musiques, etc. Donc ça devient très fatigant de communiquer avec des gens de son âge. Et donc inconsciemment, après on glisse, et après, comme on tapisse son univers mental de projets qui sont généralement ceux des gens plus âgés, c'est là, c'est dans, dans ce second temps en fait, qu'on accède à une classe sociale supérieure, c'est parce qu'en gros, on, on, selon la théorie du fameux livre-film Le Secret, en, en côtoyant et en devisant avec des gens qui ont des projets un peu plus ambitieux, on s'en imbibe, et en s'en imbibant, en les affichant, en les postérisant autour de soi, ils deviennent possibles. Mais tout commence par l'ennui, en fait. Tout, tout commence par l'ennui et, le, et, et un peu la honte de jouer avec les gens de son âge et de converser avec les gens de son milieu. Mais derrière, c'est un problème au niveau des relations homme-femme. Euh, moi, homme-femme, parce que je suis un, un hétéro cisgenre -si alias la bête à abattre. Et euh, c'est horrible parce que... Euh, oui. ici, de mon âge, Mais je sais ce que, que tu vas... Va, je je sais temps absolument temps. ce que tu vas dire. Je le devine, est et ce que tu vas dire va me valoir encore d'être va traité de misogyne, parce que ce que tu t'apprêtes à dire est misogyne, je le sens. Bah, non, absolument pas, je, après bon, de toute façon, euh, est, misogyne, tout, est, est, est misogyne, tout compte, n'est pas d'accord avec les féministes. donc c'est différent, mais euh, les femmes de, de mon âge, 23, 25 ans, à moins qu'elles fassent des études, et c'est arrivé quelquefois que je rencontre, euh, sont profondément désintéressantes euh, y a aucun... voilà Donc, la petite réflexion misogyne que je sentais arriver mais non mais, non, mais, <rire> mais quand, notre stade, quand, quand pour nous la ligne de la culture c'est Peggy c'est Proust la culture classique euh, c'est chiant, on s'emmerde euh, c'est comme ça et les seules femmes qui s'intéressent sont soit euh, des, des personnes très âgées, alors là, bon, c'est marrant deux minutes, ou des tons, sont plus âgées, mais elles sont déjà prises, alors, mais euh, sachant qu'il y a le complexe de l'âge, cest à Ou c'est des, des tons, ou c'est des tons. Oui, euh, après non, d'ailleurs j'ai remarqué que non, c'est-à-dire que j'ai l'impression des fois, un peu comme un côté, euh, des, femmes très, des, des femmes très très apprêtées, très très féminines, se disaient, pour encore plus me différencier de la masse, parce que maintenant on est dans un règne un peu de l'image, tout le monde peut à peu près être beau, pour me différencier, à partir de moment je vais cultiver. Et donc il y a une espèce de réflexe. Euh, oui, réflexe. mais bon, là, là, euh, là on, on, on divague, là on... on ah oui, <rire> on, on, est, on est sur l, on, le radeau, comment on dit, quand le radeau se déplace sur l'eau, qu'il est poussé par les courants, on... On se décale, en fait, du sujet initial. Euh, pour finir, euh, oui, en fait, la, le, le problème de la culture, c'est que la culture, c'est plus de questions que de réponses. C'est-à-dire que se, se cultiver, il y, y a un tropisme qui est monstrueux. D, di, di, une personne A qui dit « et une personne B, cultive-toi », en réalité, B peut l'entendre de 50 000 façons. Elle peut l'entendre euh, sur le plan de la culture scolaire, elle peut l'entendre sur le plan d'une de, de, de certaine culture artistique. Je connais des artistes ou des gens cultivés en histoire de l'art qui sont finalement incapables de comprendre leur propre situation dans le monde, inca incapables de comprendre grosso modo deux, trois règles de macroéconomie. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des gens, euh, il des, des, euh... des sociologues assez qualifiés qui sont incapables d'avoir un brin d'humour, en réalité... La, la culture complète, c'est un, un trait de tout ça. C'est-à-dire, c'est comprendre à peu près les grands enjeux, euh, voir les cartes qu'on a à y jouer, comprendre sa valeur ajoutée, et le tout avec euh, des goûts, des, des goûts euh, de l'humour, des goûts artistiques, des goûts masculins, des goûts féminins, pour iriser un peu tout ça. Mais c'est euh, euh, le, le marqueur culturel quand tu le prends d'un point de vue quantitatif est toujours euh, légèrement déficient ou insuffisant. On va toujours te trouver le contre-exemple de quelqu'un qui est très cultivé mais qui ne répond pas à, à, à ton attente. Bref, euh, on divague. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On dérive, on dérive. On, on, on divague et on dérive. Euh, en tout cas, je, je te souhaite... Euh, je te souhaite le plus de réussite possible dans ce projet d'entrepreneuriat de, entre, dans la restauration. Bon, En gros, tu veux ouvrir un resto, quoi euh, Alors, en fait, des, euh, le, Ce que j'ai fait, c'est un peu pluridisciplinaire, mais j'ai fait la restauration, j'ai fait la boulangerie, j'ai fait la pâtisserie, un peu pour être ambidextre. Euh, et euh, donc, après, c'est au choix. Soit le resto, soit bon. la pâtisserie, soit salonter. Je n'ai pas, pas l'ombre d'un doute, doute sur le fait que ça sera une réussite. Euh, Parce que ça, je le sens, je le sens et je le devine. Euh, C'est entre entre autres Cochet qui m'a qui a affiné euh, ce, ce petit don de l'observation que j'avais, mais à l'échelle microscopique, euh, lui également avait cette euh cette qualité à, à, à discerner ce que, les, ce que ces élèves n'avaient pas, même pas encore discerné d'eux-mêmes, je suis absolument convaincu que ça sera un succès, et je t'encourage à revenir vers moi euh, si ça devait attendre quelques années, et si on n'était plus en contact dans le cadre de ton abonnement VIP, je t'encourage quand même à revenir vers moi quand tu auras ta, ta chaîne de pâtisserie ou autre, euh, j'aimerais bien être tenu au, au courant, je suis sûr que ça marchera. Alors, par rapport à ta question, qui est en fait très simple, tu fais référence à... Euh, ce qu'on appellerait la, la théorie de la petite conversation qui sont, comme tu le dis, des lois mais alors, quand on dit loi, on a toujours un public notamment le public avec la plus grosse part de F la plus grosse part féminine qui, qui bug, qui se met en tilt comme on dirait en, ici en Italie parce que quand on lui dit loi, il a l'impression que ce sont des règles humaines, écrites et donc un corset un corset contraignant un creuset de contraintes en réalité, quand on dit loi, ça peut également être des lois naturelles par exemple, la, la gravité, ce n'est pas l'homme qui a décidé. La gravité, c'est une loi naturelle. Si tu, si tu tombes par la fenêtre, tu te défenestres. Tu vois ce que je veux dire tu, tu... Donc, quand on dit loi, ça veut dire que ce sont des fonctionnements euh, physiquement incontournables et que quiconque a, sensé, a tenté de les contourner, eh bien, euh, une fois passé par la fenêtre et une fois descendu tous les étages par l'extérieur, une fois qu'il touche le sol, eh bien, il est en moins bon état qu'avant que, que, qu de franchir le, la fenêtre. Et une conversation qui enfreindra les lois naturelles euh, ne, ne, ne se contentera pas si tu veux, de déplaire à des, euh, à des sémiologues ou à des euh, ou à des euh, ou à quiconque qui étudie l'art de la petite conversation c'est simplement que elle, elle, elle, elle finira sur un bas elle finira avec un, un, un, un niveau d'intérêt et une probabilité de donner lieu à une suite plus faible qu'à l'origine et cela, ça vaut pour toutes les pour toutes les entrées en matière, ne, ne, ne pensez pas qu'à qu un homme qui aborde une femme, un homme cisgenre hétéro qui aborde une femme cisgenre hétéro, euh, c'est la loi naturelle de l'ensemble des conversations que d'être asynchrone. Pourquoi asynchrone Je laisse passer le bruit des toilettes. Pourquoi, euh, pourquoi asynchrone Car en réalité, l'intéressé n'a d'intérêt que pour la phase 2, c'est-à-dire que pour la connexion, et le sujet de son intérêt, en gros, dans ton cas, euh, la, la femme euh, cisgenre, machin truc, que tu convoites, mais enfin, encore une fois, euh, c'est une loi naturelle qui se rapporte à, à, à l'ensemble des conversations de, de, de ce type, donc ça peut être homme-homme, femme-femme, prof, professionnel, amical, social, eh bien, le sujet de l'intérêt, celui avec qui on, on cherche à rentrer, à, à briser la glace, en réalité, il est, pas, euh, il est en asynchronie puisque la phase 2, pour l'instant, n'existe pas à ses yeux. Et si tu la sautes, si tu sautes la 1, si tu sautes le badinage, c'est-à-dire l'échange d'informations factuelles, eh bien, tu n'y accéderas jamais à cette phase 2, en fait. Donc toi, ton intérêt égoïste n'est pas le badinage. Si tu es intéressé par une personne, si un type te semble intéressant ou si une nana te semble désirable, tu n'as pas envie de badiner. C'est une contrainte, c'est une obligation, c'est un, un freinage. Tu ralentis consciemment et volontairement, tu t'empêches, si tu veux, de sauter à la phase 2, qui est la connexion. Le badinage, c'est l'échange d'informations factuelles, dénuées d'informations personnelles. D'accord euh, la, la connexion, c'est l'échange d'informations personnel et l'interprétation de ces informations personnelles. Allô, y oui, oui, oui. Euh, oui, oui, veux... Donc, il y a quelqu'un Oui, oui, oui. Donc le exemple exemple de badinage pour les auditeurs qui vont dire qu'il n'y a pas l'exemple parce que je les entends déjà le penser. Exemple de badinage. Euh, le, le, je ne sais pas. Imaginons que voilà, on se croise dans le cadre de dans, dans quel cadre on pourrait se croiser. Euh, je sais pas, tu... Tu sais oh, mon dernier, si tu veux. Ouais, mais j'ai pas envie de prendre toujours un exemple de drague. C'est encore un exemple de drague Ah non, c'est... Non, non. Ah bah parfait. Ça, bah, euh... Parfait, alors vas-y. Il je... y a un rayon, euh, je sais pas si ça existe en Italie, dans les ray... supermarchés supermarchés français, où ils mettent euh, toutes les dates périmées. Euh, ils mettent en espèce de cage de cageot. Ils mettent dans les supermarchés oui, toutes oui, les oui, oui. Oui. dates courtes. Oui. Et je suis passé devant, il y avait un... une femme, bon, vous voyez, je n'avais pas et il y avait une femme qui était, euh, qui était euh, devant, et je suis passé devant, et j'ai sorti de du genre euh... Ah, enfin, euh, enfin, nous les prolos, on a un rayon, on a bien rigolé ensemble, machin. Enfin. Et, et en fait, je, je, je me suis dit, non, me... La, le seul moyen qu'il y ait de rétention, parce que je n'avais absolument aucune envie qu'il y ait de rétention, mais ce moyen qu'il y ait de rétention, ça aurait été de poser une question personnelle. Et je me suis dit, est-ce que dans un cadre. Plus de non alors déjà déjà euh, alors c'est rigolo comme remarque nous les prolos on a enfin un rayon c'est très rigolo comme remarque mais c'est pas à proprement parler du badinage parce que et parce que tu dévoiles déjà euh, tu dévoiles déjà ta condition oui mais ce que... tout le monde en fait oui mais ça, ça part dans... Non mais laisse-moi laisse finir l'exemple, parce que là ils sont en train de penser qu'ils qu n'ont pas d'exemple, moi je les connais, je sais ce qu'ils pensent, ils sont en train de dire, euh, leur exemple il, il, est, il est foireux, c'est qu'un contexte, le badinage dans ce cas-là aurait été par exemple, euh, par exemple de, de ça pourrait être n'importe quoi comme euh, le rayon est nouveau, euh, C'était pas, pas le cas avant Pourquoi est-ce que ce... On parle bien d'un rayon pour les produits invendus, hein, c'est ça Ouais, bon. il voilà. euh, Tiens, c'est marrant, ça fait très longtemps qu'on en parle Enfin ça arrive Pourquoi ils ont mis aussi longtemps euh, Est-ce que... Euh, ça pourrait être... Alors ça c'est pour le niveau zéro Vraiment ce qui est le plus évident Après dans les trucs un peu plus référencés Un peu moins évidents, on pourrait dire c'est marrant... Euh... Pourquoi est-ce qu'il y a la queue pour les soldes alors qu'il n'y a personne pour les invendus, sachant que c'est la même chose Ce qui est en solde, c'est ce qui n'a pas été vendu pendant la saison. Mais quand on dit solde, tout à coup c'est glam, alors il y a la queue devant le Zara. Quand on dit invendu le jour même, tout à coup ça fait, euh, ça, ça fait prolo. Là, là je, commente, je commente ce qui est devant moi, je le contextualise et je fais une référence euh, un, peu, un peu rigolote, euh, mais je ne dévoile pas d'informations personnelles. D'accord Ça c'est du badinage. À l'issue de cette conversation qui a pu durer 30 secondes ou 10 minutes, tu ne sais rien de moi. Ah ben, en fait, tu ne sais rien de moi. Fait, ouais. Et ce cette cette conversation qui est toujours trop longue pour l'intéresser et toujours trop courte pour le sujet de son intérêt. Donc entre, imaginons que tu aies été intéressé par ce, cette personne Disons, disons que c'est un homme Et que tu le trouves très sympa et très cool Et que tu viens de t'installer Et que tu as envie d'en de en faire ton pote J'en ai marre des situations hommes-femmes, des situations de, de rencontre Imaginons, imaginons cela C'est quelqu'un qui habite dans ton dans immeuble Ta résidence ou je ne sais pas quoi Tu le crois souvent, il a l'air sympa Et là vous êtes, vous êtes en train de, de vous euh, euh, Chamailler Pour je ne sais pas quoi, votre pack de lait ou machin bon. euh, Donc le, le, le badinage est ce, cette séquence toujours trop longue pour toi et trop courte pour lui qui sert en réalité à vérifier, à valider un minimum d'intérêt de la part de l'autre. C'est à ça que ça sert le badinage. Cet intérêt peut se manifester verbalement ou infraverbalement verbalement, ça va être, je, je répète des choses que je disais il y a 15 ans déjà, hein, c'est vraiment du, du B à bas, euh, du petit B, petit A, avec un petit tiré au milieu, quoi. B A tiré petit bas. Euh, donc, euh, c'est ce niveau d'intérêt, cet intérêt va se manifester verbalement par de la curiosité, par est-ce qu'il pose des questions, est-ce qu'il relance après euh, une remarque, euh, est-ce que euh, est-ce qu'il te regarde ou, ou est-ce qu'il regarde son produit ou est-ce que, est que son regard est fuyant euh, pardon, non, ça c'est déjà infraverbal. Euh, verbalement, ça va, être, euh, verbalement alors ça va être un compliment des questions, de la curiosité, des relances et des rires. Voilà. Donc, si, quand tu fais une blague pourrie, est-ce que la personne rigole Quand tu laisses un blanc, est-ce que la personne relance euh, euh, Est-ce que, euh, est que tu as droit à ce qui, ce qui, ce qui, ce qui peut arriver Est-ce que tu as droit à un compliment pour avoir dit un truc marrant hein, ou intelligent ou pour avoir une bonne tête ou pour avoir une bonne posture Voilà. Voilà. Bon. Ça, c'est un qualificatif minimum d'intérêt. Ça veut dire que la personne est susceptible, la conversation est susceptible de cranter. Dans un second temps, si tu restes au badinage, c'est louche. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se baladerait tout le temps avec les mains dans les poches. Euh, à la fin, au bout d'un moment, on, on se dit que qu'il n'a qu pas un flingue ou sa teub, quoi dans la poche. C'est quelque chose de bizarre. Donc le cran suivant, le cran suivant, c'est la connexion. Mais la connexion, c'est pas simplement poser des questions personnelles, c'est pas simplement demander euh, dans quelle rue où il habite ou euh, quel agit a. Euh, ça, ce sont des, des questions personnelles, mais encore factuelles. La connexion, c'est une question, c'est un échange d'informations personnelles et l'interprétation qui va avec. Tu vois ce que je veux dire Je un débat, un, où la personne dit euh, j'habite euh, j'habite cinq rue des Lois, noirs ah, euh, ah mais c'est là qu'il y a euh, eu un feu la semaine dernière voilà ça c'est ça c'est à la frontière de la de l'information personnelle mais c'est du côté encore factuel D'accord, Il n'y a pas d'interprétation. Je vais donner un exemple qui ne sera pas le feu dans l'immeuble du voisin, mais un exemple tout à fait vécu et réel d'un date que j'ai eu parce qu'une nana m'avait contacté, m'avait d'abord croisé dans la rue et retrouvé sur un réseau social et écrit. Euh, je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'elle avait souhaité qu'on se, qu se rencontre. Et, et sa réponse avait été, oui, alors en fait, on se croisait dans tel quartier parce que, à un moment, j'y habitais pendant trois ans. Et puis, à un moment, t'as posté un message sur... T'as posté un message sur le groupe Facebook, machin, les Français, de blablabla. Et ta photo m'a dit quelque chose, et je t'ai reconnu, et je t'ai ajouté, ici et ça. Mais ça, c'est pas de la connexion. Ça, c'est de l'information factuelle. Si par contre... Elle avait répondu à ma question suivante, qui était « Oui, euh, ça tu me l'as déjà dit. » Ce que je veux comprendre, c'est que sur ce groupe, il y a 3, 4, 5 000 personnes. D'accord Chaque jour, tu croises des centaines ou des milliers de personnes. Pourquoi moi Et pourquoi on est ici ce soir Ce qui est, ce qui est la, la suite logique, le prolongement de la séquence d'informations qu'elle m'a qu révélée, que je connaissais déjà, et qui est purement factuelle. D'accord D'accord. Si elle avait... Ré... Est-ce qu'elle n'a jamais répondu à cette question Elle a souri, avec l'air gêné, et en fait, elle n'a pas assumé. Elle a, elle a assumé que c'était un date, mais elle n'a pas assumé de pourquoi est-ce qu'elle avait créé les conditions objectives pour que ce rendez-vous arrive. D'accord bah, D'accord. Quand tu, quand tu croises un type... Euh, quand, tu, quand tu croises un type dans la rue, que tu l'ajoutes sur Facebook, que tu discutes avec lui, que tu viens à un rendez-vous, euh, excuse-moi, si tu es obligé, enfin, en toute bonne foi, tu peux difficilement nier que c'est un, un, un rencard, mais là où, elle, là où je trouve qu'elle a empêché que le rendez-vous euh, crante à un niveau supérieur d'intérêt, s'étendre en ne en, en, en, en partageant pas la raison ou le motif. Oui, ça s'est passé comme tu dis, mais sauf qu'il y a des milliers de personnes sur, sur ces groupes, il y a des milliers de personnes dans ton quartier, il y, y a forcément d'autres occasions, d'autres coïncidences, ou d'autres personnes qu'il te semble avoir croisées ou pas, ou qui te semblent familières ou pas, quand tu habites dans une, dans une ville qui est de taille moyenne, qui n'est pas une super mégapole, pourquoi on est là Qu'est-ce qui t'a intrigué Au-delà de l'intrigue, qu'est-ce qui a. Euh, c'est pas habituel, c'est inhabituel qu'une femme ait cette initiative. Tu vois Cette initiative, elle, elle part de quoi Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi Et c'était simplement euh, suivre. le euh, C'était simplement suivre le fil de, de la séquence précédente d'infos, mais elle est restée au niveau factuel. C'était, bah oui, alors je t'ai ajouté, est machin... Est-ce que c'est euh, euh, hum? -ce est une part... Euh, est-ce que c'est est, une un caractéristique de être, Ou est-ce que c'est juste euh, un manque de, de, de pas assumé, tout court Je pense que, que c'est en fait, 30% pas assumé, et 70% c'est qu'en fait, euh, formuler c'est très fatigant. Et qu'en réalité, les gens ne formulent qu'une infime minorité de ce qui leur passe par la tête. Tout simplement parce que énergétiquement c'est très, euh, très euh, euh, consommateur. C'est la raison pour laquelle j'ai des, je, je, des milliers de téléchargements de séminaires tous les mois, notamment des centaines par les VIP. Je rappelle que les VIP simples en télécharge 1, les VIP intégrales 2 et les VIP euh, premium 3. Et 90 ou 95% de ces gens ne m'appellent pas pour me poser des questions, ou pour échanger, ou pour débattre, ou pour parler tout simplement du séminaire qu'il vient d'écouter, alors qu'un séminaire dure de 3 à 6 heures. Il ne m'appelle pas. Alors que c'est gratuit, c'est inclus dans leur forfait. Mais pourquoi Mais pourquoi Parce qu'en réalité, pour appeler, et pour que ce ne soit pas un débat stérile, il faut formuler. Et formuler, c'est très fatigant de formuler. Ça, ce que tu as fait sans t'en rendre compte au, dé, au, au, au début, bon, d'abord, c'est une question qui est assez simple, on ne va pas se mentir, ta question est assez simple, mais quand la question est un peu plus compliquée, un peu plus complexe, ça veut dire qu'il faut, il faut poser un contexte, il faut penser synthétiquement et pas chronologiquement, il faut faire un choix de vocabulaire, il faut hiérarchiser ses questions et ses sous-questions, il faut de l'empathie pour se mettre à la place de l'autre tout en restant la sienne pour être compréhensible, et ça, c'est juste fatigant. Les gens sont capables d'ingérer des heures de contenu, et la fonction autoplay de YouTube a rendu cela quasi... C'est quasiment une boucle infinie. C'est une infinite loop comme on dit en informatique. Les gens ingèrent des conférences qui durent des heures sur YouTube, mais ils sont souvent bien incapables d'exprimer un, un avis construit sur ce qu'ils viennent d'ingérer, ou ou de soumettre à l'orateur une contradiction ou une question. Oui, d'où la stérilité des, des, des questions très souvent post-conférence. Il bah. y a des espèces de tautologies, des, des conférenciers, je répéter ce qu'ils viennent de dire en oui. minutes avant. Oui, bah je, je, je sors, nous sommes aujourd'hui un mercredi, euh, dimanche soir, je, dimanche après-midi à, à 17h, je me suis rendu à une conférence très intéressante sur le... Hum, le détail de la peinture de Van Gogh où le prof donc euh, d'art euh, notait en fait les, les incohérences, les changements et les détails dans les tableaux, dans les tableaux de Van Gogh. En fait, tu vois par exemple la chambre de la, tu vois le tableau la, la chambre de Van Gogh avec le lit, le oui. parquet, les deux chaises. Et ben à droite, tu as deux petits cadres au mur. Oui. Et en fait sur chaque version de ce tableau, c'est pas les mêmes personnes dans le cadre. Parfois c'est Van Gogh et sa sœur. Parfois euh, sa sœur ou sa mère, je ne sais plus, j'ai un doute, je ne sais plus s'il a une sœur, bon pardon, ce détail m'a échappé, parfois c'est deux hommes, parfois c'est un couple. Et donc il a tenté, il a émis des hypothèses interprétatives, d'accord, sur pourquoi est-ce que tel cadre en telle année, c'est deux mecs, et pourquoi est-ce qu'après, c'est plus deux mecs Est-ce que par hasard, ça aurait pas rapport avec le destinataire du cadeau Parce que les peintres écrivaient pas pour être vendus, euh, ne, ne peignaient pas Van Gogh peignait pas pour être vendu aux enchères, il peignait souvent pour offrir. Et quand c'était offert, est-ce que par hasard, l'identité ou la nature de son, de son, du dessinateur du cadeau n'influait pas sur le fait qu'il ne fallait peut-être pas qu'il y ait deux mecs au mur Tu vois ce que je veux dire. C'était le thème de la conférence. Ça me paraissait, ça me paraissait largement assez... Euh, ça contenait largement assez d'extraits, assez d'infos, de, assez d'extraits secs comme, comme, comme je dis pour mériter des questions. Alors, moi, comme c'était une, une conférence en italien, j'avoue que j'ai toujours, euh, je le parle, hein, je le parle quotidiennement, mais devant, devant une centaine ou deux cents personnes, et sur un sujet technique, j'ai toujours un petit peu plus de timidité à formuler des questions. ai, j'en ai pas en français, dans une langue qui n'est pas la mienne. Bon, j'ai pas posé de questions. Mais, mais j'étais surpris qu'en fait, quasiment personne n'en avait. Il y a une meuf qui en a posé une, mais qui était en fait une question un peu euh, hors contexte, qu'elle aurait très bien pu poser même sans la conf. Les gens se laissent glisser dans une position d'auditeur et ils, ils, ils éteignent leur cerveau un ou deux. Là. Je ne sais plus, euh, CF, la fiche de lecture de Michel Drac sur les systèmes 1, système 2. Je ne sais plus quel est le cerveau qui formule et qui construit, mais en réalité, il est, euh, est sous-musclé. D'accord ouais, Oui, mais oui. De toute façon... On n'est pas souvent invité hein, à, dans, dans la vie de tous les jours à donner notre avis véritablement, hein, donc euh, une, ça me paraissait évident qu'on prenne le pli, le pli de pas trop... Il euh, n'y a, a, a rien de pire que ces gens à qui tu prêtes un, à, à qui tu prêtes un bouquin de 600 pages ou à ou à qui tu fais découvrir une chaîne YouTube, ou à qui tu fais découvrir un, un, un créateur de contenu quelconque, et qui, après en avoir ingéré des heures et des heures et des heures, n'ont fondamentalement rien à t'en dire, mais par contre sont prêts à s'enchaîner l'heure suivante, la conférence suivante, le, le débat suivant, l'interview suivante, mais ils n'ont rien à en dire. Parce que formuler, formuler c'est fatigant, c'est complexe. Euh, attends une seconde. Ciao Suzy. Tout à posto Sì, si, si. Aspetti un attimo que la devo pagare. OK. Attends, euh, tu restes en ligne s'il te plaît. Si, si. Alors, i soldi dove ho messo i soldi? Allora, la settimana scorsa stiamo a zero, ok? Sì, sì. Quindi le devo 30. Va bene, grazie. E lo, me lo segno per la, la sì, prossima sì. volta. Ok. Dopo metto in vetro quello. Sì. Grazie mille. Arrivederci a mercoledì. Ok. Voilà, bon, c'est là, t'as sauvé Oui, pardonne-moi, qu'est-ce qu'on disait C'était sur le fait qu'on écoutait énormément de contenu audio. Oui, enfin, audio ou pas d'ailleurs, mais il y, y a une vraie déficience au niveau de la critique et de la formulation. D'accord et, et, et en réalité, on a ouvert en grand les vannes et les canaux de l'accès au contenu de qualité de façon monstrueuse par rapport, par exemple, à mon adolescence. C'est-à-dire que le, le seul canal de contenu relativement intellectuel à mon adolescence, c'était Arte. D'accord euh, Il était impensable, quand j'étais gamin, mais impensable, d'avoir un outil comme YouTube... Qui permet d'accéder à des informes, à, à, à, à, à, à de la musique, à des concerts qui autrefois auraient été euh, sur des bandes pirates privées chez quelqu'un, euh, à, des, à des documents inédits, euh, voire euh, qui, qui furent un temps secret défense, euh, à, des, à, des, à, des, à, des, à des films comme ça euh, pour, pris sur le vif, à des documentaires, c'était impensable. Mais. En réalité, ce qu'on voit, et ce qui est absolument tragique, c'est que les vannes ont été ouvertes du côté de la culture et de l'information, mais que le niveau moyen de compréhension des enjeux et, de, et surtout de formulation des problématiques par les gens est toujours très faible. Et au bout d'un moment, il y a une espèce d'effet euh, entraînant euh, ou d'accoutumance ou de drogue à, à l'accumulation de contenu qui les rend proprement inaptes, si tu veux, à, à distinguer et à émettre des avis critiques. Non mais c'est... Toi qui avais fait de la sociologie, Baudrillard l'avait dit, il avait dit plus. Dans un monde où il y a la prolifération d'informations, il y a perte de sens. Et plus il y a d'informations, moins il y a de sens. En plus réalité, sens, une, manière, une manière noble et pragmatique et efficace de, de résoudre partiellement le problème, c'est de dire, j'ingère un contenu je vais voir une pièce de théâtre, je digère une conférence, je lis un livre ou un, ou un chapitre, et je fais j'en parle à quelqu'un, et rien que le fait d'en parler déjà m'oblige à verbaliser et donc à formuler, et j'ose un avis critique, parce que cet avis critique me demandera de formuler deux fois. Je devrais formuler ce que j'ai compris et formuler mon désaccord. C'est ça la beauté de la critique, et ça n'a et ça rien à voir avec râler. J'ai déçu, enfin j'ai déçu, c'est un grand mot, mais il y a quelques personnes à qui j'ai donné mon avis sur un voyage que j'ai fait récemment en Islande, et euh, qui s'attendaient à ce que je sois dit et je ne l'ai pas été, je ne l'ai pas été parce que je n'ai pas adoré l'Islande, mais je suis en mesure d'expliquer pourquoi, et euh, on m'a dit « de toute façon tu râles tout le temps ». Mais je râle pas tout le temps Simplement, j'ai la liberté, je, je m'offre la liberté et les moyens de t'expliquer que je suis pas obligé de céder à l'injonction qui veut me faire adorer l'Islande. Et d'ailleurs, j'ai résumé, j'ai résumé en une phrase la, la différence structurante pour moi entre l'Islande, qui est un pays qui m'a un peu emmerdé quand même, et l'Écosse, qui est un pays que j'ai adoré, alors qu'on se dit que quand même, euh, d'un point de vue. Euh, non, voilà, géographiquement c'est proche, culturellement on se dit ça va pas être très loin. Il euh, y a un côté un peu step lunaire euh, euh, au, au point de vue de la, au point de vue de la, la, la, la, de la terre et des paysages et de la etc. Et j'ai dit non, mais en fait ça n'a rien à voir. L'Écosse c'est organique et l'Islande c'est minéral. L'Islande c'est de la pierre et de l'eau. L'Écosse e c'est de, de la terre, euh, c'est de l'humus, oui. c'est de la mousse, c'est de l'herbe, euh, ce sont des arbres, L'Écosse, ça sent le vivant, l'Islande le, ça sent la, la, la pierre, le minéral, le caillou, la roche, le, le, le, le sable, ça crie sous la dent en fait, tu vois, c'est dur, ah, ouais, ouais. c'est dur et c'est froid. Quand quand, J'allais courir le matin, là, tous les matins vers 8 h Pas tous les matins, mais certains matins. Quand tu cours en Islande, tu cours sur, sur du caillou. Même si tu cours sur un chemin, tu as l'impression de courir sur du. sur, du, sur, sur, sur de la. sur de ouais, vraiment sur de la roche morte. Tu cours en Écosse, c'est spongieux. Ton pied s'enfonce de, de, de 10-20 cm. Et, et, donc j'ai fait cette, cette distinction minérale. Euh, euh, minéral, organique, et, et plusieurs personnes... D'ailleurs, il faudrait demander à Léo, euh, finalement, quelques semaines après l'Islande, ce qu'il qu en pense. Peut-être qu'il le dira dans le prochain euh, podcast, qu'on animera ensemble. Si vous voulez qu'on anime un podcast ensemble avec Léo, mettez, mettez un pouce. Et donc, que disais-je Et donc, euh, disais euh, et, donc en, et oui, et finalement, en n'étant pas dithyrambique ou, euh, ou monolithique sur l'Islande, en étant légèrement critique, on m'a ressorti de ce que j'entends depuis que j'ai à peu près 8 ans, qui est « Oh là là, tu râles tout le temps, tu n'es jamais content ». Mais quand, quand j'adore, je le dis et je le démontre et je le, je le mets en exemple, etc. Mais euh, émettre un avis qui n'est pas forcément monolithique ou dithyrambique ou enthousiaste, c'est faire la chose la plus difficile à faire. Puisque c'est formuler et interpréter sa formulation. C'est penser deux fois. C'est raconter et penser ce qu'on raconte. C'est sentir et penser ses sensations, comme dirait Jouvet. D'accord euh... bon, de toute façon, après, il y a d'autres raisons que purement... Il euh... y a Internet, mais après, il y, y a un vrai effondrement de... des références, de... même du langage en lui-même, le vocabulaire. Parce que si on n'a pas les mots pour les dire, ben on ne peut pas penser, on ne peut pas formuler si on n'a pas de vocabulaire. Ah ben oui, pour penser, il faut deux choses. Il faut les mots et il faut des expériences communes. Si on n'a rien, si rien vécu, euh, on a beau avoir les mots, c'est comme faire un puzzle et le coller au mur. Le puzzle ne décrira pas la réalité, il décrira une, une, une copie grotesque de la réalité. Le puzzle d'un cheval, ce n'est pas un cheval. C'est même pire que la photo d'un cheval, tu vois ce que je veux dire. Euh, de quoi on parlait initialement, en fait Du <rire> De la différence entre le... Enfin le... Du, du, du moment, de, de, est-ce qu'il fallait obligatoirement passer par le... Au tout début, alors, la question, c'était le badinage et la connexion. Après... Euh... Oui, alors badinage, échange d'informations factuelles avec strictement rien de personnel. Ah oui, on, je te parlais de ce, de ce date où euh, la fille était tout à fait capable de m'expliquer la séquence, l'ayant poussé à, à se mettre en contact avec, avec moi et à, et à venir au rendez-vous. Mais par contre, où elle s'est refusée par gêne, ou plus probablement plus probablement parce que c'était un peu fatigant, elle s'est refusée à se lancer dans une interprétation de son geste. Qu'est-ce que ça veut dire de moi que j'aille chercher ou que je saisisse l'occasion d'une un, suggestion Facebook pour contacter quelqu'un que j'ai déjà croisé qu Qu'est-ce qu que, euh, qu que ça laisse entendre de moi Qu'est-ce qu'on apprend de moi et, et, et pour quel motif l'ai-je fait Dans quel espoir À la poursuite de quelle interrogation Et qu'est-ce que j'attends de savoir de toi, de, de ce que tu me donnerais en réel Quel est l'écart Quelle est l'absence quel de conformité entre ce que je vois en réel et ce que j'ai imaginé Qu'est-ce qu que je pensais quand je l'ai fait Il y avait des angles, tu vois il, il y avait des angles mais en se limitant à, euh, à, à, à, à, ces, à ces petits enchaînements de deux infos factuelles, ben finalement, on est resté dans une espèce de stade bâtard entre le badinage et. Entre un badinage impersonnel et un badinage personnel. Et au bout de deux heures, j'étais en train de m'endormir et j'ai dit Bon, ben, la suite au prochain épisode, et j'ai pris un vélo Uber et je suis rentré chez moi. Voilà. Enfin, moi, c'est pas très souvent, mais moi, ça m'arrive souvent, ça, d'ailleurs. Entraînez-vous les chatons et profitez d'être dans une génération où les sujets font son foison et profitez d'avoir mes séminaires pour vous entraîner à chaque fois que vous digérez un contenu nouveau, un séminaire de Stéphane-Edouard, une interview de Thinkerview... Un, un entretien du mois euh, d'un type qui parle sur un canapé ou quoi que ce soit, For... ou, Oui, ou une revue de presse de Jovanovic ou quoi que ce soit, entraînez-vous à la formuler ne serait-ce que partiellement, par exemple en l'expliquant à quelqu'un qui ne l'aurait pas encore vu, et entraînez-vous surtout à émettre un avis critique un avis critique, ça peut être un avis louangeur, un, un, un critique n'est pas forcément quelqu'un qui descend, par définition, ah un, un critique peut apprécier. Mais efforcez-vous d'être en mesure de régurgiter ce que vous ingurgitez, parce que si vous ne faites qu'ingurgiter sans, sans fin, vous êtes un boulimique et un obèse. À un moment, il faut être capable de manipuler et de parler de ce qu'on consomme. C'est un petit peu comme un, un bon vin ou un bon spiritueux. J'ai devant moi là, un très bon cognac, euh, enfin deux très bons cognacs, un, un, VOSP et, un VSOP et un Napoléon, dont je me ferai peut-être un verre ce soir d'ailleurs, avec mon, euh, le vinyle que je viens de, de recevoir d'Amélie Duchaud. Euh, je dis ça comme ça, après j'ai les curieux qui vont euh, taper les noms et puis qui vont voir de, de, de, de quoi on parle. Euh, euh, euh, donc j'ai perdu mon fil, voilà, ça, ça m'apprendra. Punis, euh, je disais, euh, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez à quoi d'ailleurs à, à émettre un avis critique sur le contenu. Oui, entraînez-vous à formuler, à penser ce que vous formulez, et à oser émettre un début d'analyse en expliquant, voilà, mes hypothèses, c'est ça, moi je viens de là, mon passé, c'est ça. Ma compréhension des enjeux, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ma priorité, pour moi, la priorité du monde contemporain, c'est celle-là. Euh, ça peut être une priorité écologique, une priorité. Ça peut être écologique si on est sensible aux questions énergétiques. Ça peut être démographique si on est identitaire. Ça peut être politique si on est euh, brexiteur ou anti okay. ou anti ou souverain... voilà. Merci souverainiste. Ça peut être euh, euh, scolaire si on est euh, terrorisé et déprimé par le, la, la baisse du niveau scolaire. Oui, ça, ça, ça peut être sanitaire si on est angoissé par la baisse de l'espérance de vie et la prolifération du cancer. Ça peut être sociétal si on est un gauchiste et que, euh, oh, et que je sais pas, on, on croit à l'oppression euh, tyrannisante de toutes les communautés. Ça, ça, ça peut être religieux si on croit euh, à la crise de la foi et au et au remplacement de, par le au grand remplacement au petit au moyen remplacement euh, par l'obscurantisme euh, ou le obscurantisme d'ailleurs. Donc, y, y, tu vois, d'où je viens, quelle est ma compréhension des enjeux. D'ailleurs, Zemmour l'a très bien dit dans, dans un dans son dans sa fameuse un, conférence, dans son fameux dans son fameux euh, préambule à, à la conférence à, à la ligue de la droite. Là, comment ça s'appelle C'est pas la Lega, c'est la, la, la, la convention de la droite. Et, et, il a fait ce discours introductif là où en tout cas j'ai cru comprendre que c'était une forme d'introduction qui a été commenté mais à, à tort et à travers je pense que comme d'habitude les journalistes qui l'ont commenté ne l'ont pas ne l'ont pas écouté et euh, voilà ils ont ils ont tronqué trois phrases et en réalité il dit une chose qui qui, qui me qui me confirme en tout cas il est sur, sur cette sur, sur, il s'aligne ou je m'aligne euh, nous nos discours s'alignent sur un micro truc qui est qu'à un moment de vers les trois quarts, aux environs des deux tiers trois quarts de ce discours, il il dit euh, je, je suis conscient que dans cette salle vous avez des, vous vous partagez nous partageons probablement des, des une compréhension des enjeux et euh, de, donc de type souverainiste de type euh, de type euh, crise politique identitaire. Euh, euro identitaire et dit je ne les nie pas mais pour moi, l'identité et la cohérence ethnique et religieuse, c'est avant la souveraineté. Il dit cette phrase. Eh oui, il y a eu un débat, enfin, il a eu un débat avec Jacques Sapir là-dessus. Ce qui veut bien dire, pas, mais... ce qui veut, et, et, tu vois, ce c'est pas, pas nier les déterminismes. Un problème aussi complexe qu'un problème de société est en réalité déterminé par 500 000 facteurs dont là, on ne on n'en on, on cite que 4 ou 5 sur des milliers. Bon. L'idée, c'est pas de nier les autres, c'est de les hiérarchiser. Et déjà, quand tu es en mesure de dire, le commentaire que je vais faire, tu vois, le, le, le, l'avis que je m'apprête à émettre sur le pays dans lequel je me suis rendu en vacances, est à entendre avec le tropisme, avec le biais, avec l'angle suivant, qui est que moi, dans ce type de séjour, j'ai telle attente et je l'aurai toujours, tu vois, est une manière sincère et honnête d'exprimer son avis. Et est une manière en plus intéressante et constructive, et qui permet d'entendre et de faire dialoguer deux visions antagonistes sans les antagoniser jusqu'au conflit. Parce que si nous, si nous débattons, si on fait un match Écosse-Islande, d'accord toi, tu adores l'Islande et tu as passé des vacances là-bas en trekking et en, et, en, et en caravane formidable. Et, et moi, ça n'a pas été le cas. Euh, J'ai fait des vacances en, en, en Écosse, en road trip, en BMW. Dans la mesure où on essaie de faire une comparaison de qualité objective des deux pays, on va finir par se chamailler et on va finir par se faire la gueule. C'est fatal. Si en revanche, si en revanche, on commence notre argumentation, notre exposé par ce que moi j'attends par rapport à mon âge, ma, ma mobilité, euh, mes centres d'intérêt. Ce que moi j'attends d'un séjour, c'est de me donner ça, ça, ça. Et dans ces conditions-là, alors, voilà ce qu'un tel, qu tel et un tel m'a donné et pas donné, on est capable à la fin de moins se faire la gueule, de moins s'antagoniser, parce qu'en réalité, on a exposé d'emblée qu'on avait des recherches dissemblables. Et, et c'est souvent une clé, c'est une des clés, mais encore une fois, rien n'est monodéterminé, et aucun problème, n'a. il n'y a, a jamais une clé qui ouvre toutes les portes et qui résout tout. C'est pas la seule chose qui manque aux gens qui, qui, qui, qui débattent peu, qui argumentent peu et qui formalise peu, c'est une des choses qui, qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de, de, de contracter et de fabriquer parmi plein d'autres, c'est cette capacité à présenter son point de vue par rapport à une attente préalable « j'attends de ce séjour que », J'attends d'une conférence que, j'attends de ce cours que, j'attends de ce séminaire de Stéphane Edouard que, j'attends de cette conversation que, j'attends d'une œuvre d'art que, j'attends d'un musée que, j'attends d'un livre que, j'attends d'un disque que. Et quand on est en mesure... De, et, et, et, et cette attente, ce prérequis, d'accord Ce prérequis par pressentiment de ce que l'objet pourrait contenir, on ne le construit pas au pif ou arbitrairement on le construit par rapport à, au niveau de connaissance que l'on a de son sujet, c'est-à-dire au niveau de, de à, à, à la connaissance des conventions en vigueur à l'époque où les ancêtres de ce projet ont été faits. Euh, quelqu'un qui n'a aucun goût en musique ou en automobile ou en n'importe quoi, et généralement quelqu'un qui n'a pas conscience de l'historique du modèle, qui n'a pas conscience d'où ça vient et d'où ça sort, et qui n'a pas conscience des contraintes en vigueur à l'époque où cette solution technique a été adoptée. Et donc, quand on lui présente quelque chose qui est de façon euh, incontournable, qui, est le, le, le, qui découle, qui est la filiation directe de solutions techniques retenues plusieurs décennies auparavant, il trouve ça laid ou inintéressant. Un avis... Euh, un, un, un avis de, de connaisseur est un avis qui, a cons, qui, a, qui, qui connaît, qui a conscience des enjeux techniques des générations qui ont précédé, parce que c'est la compréhension de ces enjeux qui a donné lieu à une mise en perspective des solutions. C'est parce, euh, parce que concrètement, euh, je ne sais pas quoi, euh, je cherche un exemple là qui ne me vient pas en tête, euh... j'ai un exemple à la con mais je cite, je cite toujours le même alors j'essaie de me retenir de, de l'employer. c'est un exemple avec une lampe euh, qui n'a pas de fil, j'ai déjà dit 50 000 fois euh... bon bref enfin c'est le, le le en peinture il y a l'exemple alors tu l'as l'exemple de la peinture ben, en peinture là il va y avoir l'exposition euh, Léonard de Vinci à, à Paris euh, la personne qui a pas de goût arrive et dit, ah, oh, les peintures sont coûtées, ou alors elle dit, bon, c'est l'heure de 26, bon, bref, je pardonne à moitié, et elle dit, bah, les peintures sont coûtées, ou, ou, ou on voit mal, ou, ou le dessin, qui en fait, euh, et, et des considérations évidemment triviales, et le connaisseur dit, ah, mais en fait, tu vois, le dessin, là, c'est parce que la conservation, en telle année et telle année, ça a été mal conservé, donc c'est pour ça que ça craquelle, euh, et compagnie. Oui, alors, il y a l'équivalent en musique, euh, surtout pour ceux qui ont comme moi qui ont ce qui ont ce biais un petit peu geek d'écouter de, de la musique sur du matériel un peu, peu d'époque, euh, qui est de confondre le, la qualité de l'album et la qualité du pressage. Il y a des albums qui ne sont pas agréables à écouter parce que simplement, ils ont été enregistrés en analogique, c'est-à-dire sur, sur, sur bande, cassette ou vinyle, et qu'en réalité, le pressage, à un moment dans un pays, a foiré. Et donc, aujourd'hui, on se dit « Ah, c'est très daté, euh, c'est vraiment pas agréable à écouter » en réalité, si on le retrouvait bien pressé, ça le serait beaucoup plus. Euh, de la même façon, en, au cinéma, c'est avec le doublage. Il y a des gens qui sont incapables de, ouais. dis, de distinguer le... le, le, le quand, à un moment, quand, quand un film les ennuyant quand, quand un film les convainc peu, ou qu'on ne croit pas beaucoup à la scène, parfois, c'est simplement parce, parce que le doublage est, est mauvais. Euh, en, en, pour reprendre l'exemple de la peinture, j'étais la semaine dernière là, à l'expo... Euh, sur Luca Signorelli à Rome, sur la, la colline du Capitole. Et ça prédate, comment ça s'appelle ça Préempte, enfin c'était avant Raphaël, ça précède Raphaël. Raphaël. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça présente quand même, un, enfin c'est une époque où euh, beaucoup de formes apparaissent un peu absurdes et grotesques, où c'est pas une peinture élégante, c'est une peinture qui est intéressante historiquement. Mais si tu ne comprends pas les deux clés de lecture que je m'apprête à te dire, en fait, ça n'a aucun intérêt. Même en les comprenant, ce n'est pas passionnant, mais enfin, en les comprenant pas, ça n'a aucun intérêt. Première clé de lecture, c'est qu'à l'époque, les études anatomiques étaient interdites. Et donc, en réalité, l'anatomie des corps est, est complètement fausse. Quand il dessine la forme des muscles sur les épaules, etc., complètement, complètement, ça n'existe pas. Il met des os et des muscles là où on n'en a pas. Parce qu'en réalité, l'étude anatomique était interdite. Et, et, les, et les artistes devaient soudoyer des gens à la morgue, hein, Michel-Ange et compagnie avaient des contacts, euh, Léonard de Vinci également d'ailleurs, avaient des contacts dans les morgues pour que les corps non réclamés par les familles, donc ce qu'on ce qu appellerait de façon anachronique les SDF, euh, ceux qui finissaient à la, au caveau, là, euh, au truc communal, là, dans la fosse communale, eh bien, pour, pouvoir les pour pouvoir les racheter, pour pouvoir les étudier, les disséquer et faire de l'anatomie. Le, les débuts de l'anatomie, c'était du, du trafic de corps euh, demi-gangrénés euh, de SDF. <rire> et bien ça, c'est intéressant historiquement et ça permet de comprendre pourquoi, c pourquoi c ces grossières erreurs anatomiques sur les, sur les peintures de cette époque. Et, le, et le, la deuxième qui est de lecture, c'est dans les disproportions entre les personnages et les paysages les personnages sont... Les, les proportions sont fausses, complètement, entre le fond et le... entre les détails de l'avant-scène et l'arrière-scène, entre le, le premier plan et les plans successifs. Les proportions sont toujours fausses. Donc, c'est vrai que, à notre œil, qui est habitué à du figuratif ou à de l'abstrait, mais pas à un truc figurativement faux, c'est vrai que ça n'est pas agréable à regarder. On se dit, mais c'est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment un mauvais. Mais en fait, la clé de lecture c'est que les arrière-plans, il y avait deux écoles. Il y avait l'école flamande et l'école italienne. L'école flamande, si je ne m'abuse, consistant, mais je sais que si François écoute ce, cet entretien, il me corrigera, je crois que c'est l'école flamande qui consistait à faire des arrière-plans euh, très nets et à, et, à, et, à, et à y inclure des histoires en parallèle. Donc tu vois un personnage en premier plan qui fait quelque chose, et puis sur les ouais, plans ça, du fond, tu vois des, des petits groupes de 2-3 personnages qui, qui ne sont pas en train de poser, mais qui sont tous en train de faire quelque chose de très précis, euh, tuer un lapin, ou... Euh, ou un lapin avec était évangélique. Voilà, exactement. Et tu avais l'école italienne qui était au contraire d'exploiter les espaces vides du tableau pour créer de la perspective et mettre une route ou un fleuve ou quelque chose qui part vers le fond pour créer de la profondeur Ou c'était le contraire C'était peut-être les Flamands qui créaient de la profondeur et les Italiens qui ramenaient des histoires secondaires au premier plan. Ça serait peut-être plus, plus, plus... En tout cas, plus... pas les Léonard de Vinci et toute cette époque-là, c'est euh, les Apocryphes, les Évangiles, Saint-Jean-Baptiste... Euh... D'ailleurs, encore un autre pièce, si on connaît pas les Évangiles... On comprend encore moins quelque chose à toute la période classique. On se dit, mais oui, bon, pourquoi il fait ça Pourquoi il le sent là et, et donc, on... je, je conclue pour ceux qui se seraient perdus en cours de route. Euh, le fait de ne pas avoir l'info sur les, les erreurs, les grossièretés anatomiques, et sur ces, ce, ce traitement des arrière-plans, où parfois il y a les deux traitements dans le même tableau, sur le même tableau, tu as à gauche eu un fleuve hyper loin et à droite des personnages qui sont censés être à côté du fleuve, mais qui sont beaucoup plus près de l'action, si tu n'as pas ces clés de lecture-là, tu émets un jugement euh, qui n'a de valeur que la, la salive a, que tu as, as postillonnée pour l'émettre. D'accord Donc, Mais, mais les ayant, tu es en mesure, dans ton expo successive, ou la prochaine fois que tu côtoies des des, euh, des œuvres de cette époque de t'appuyer sur bon ok euh, on ne peut pas en attendre une beauté anatomique on peut en attendre autre chose et d'exprimer ton avis sur les suivantes euh, adossé à cette certitude adossé à cette euh, à cette information concrète vérifiée tu vois et donc c'est je je m'intéresse au sujet je m'intéresse au sujet tel qu'il était traité avant par, par les anciens, d'accord Donc je suis un non-barbare, pour ceux qui ont suivi ma conférence sur les barbares de Baricot. Je, je construis, je me forge un avis qui n'est qu'un avis temporaire en attendant de le renforcer ou de l'affiner, et cet avis me permet, en entrant dans une expo, en m'attaquant à une œuvre en ingérant un débat ou une conférence d'experts, de savoir ce que j'en attends, de savoir à l'aune de quoi je le juge, de savoir à côté de, à, à, à, en termes de grandeur et d'ordre de grandeur de priorité à quel étage je le mets. Et à la fin, je m'autorise humblement, même devant quelqu'un qui me, qui me dépasse et qui me clouerait le bec en débat direct, je m'autorise néanmoins à émettre un avis critique parce que si je ne m'entraîne pas à m'y autoriser, je deviens un boulimique qui ingère sans jamais régurgiter, et je deviens un bon à rien, un inutile. Et ensuite, je ne suis même plus capable d'exprimer mes propres problèmes, car je ne sais plus rien formuler. Et donc, je vais à la première idéologie venue, et comme ça, j'ai un grand biais de lecture qui me permet de juger beaucoup plus facilement. Voilà, et ensuite, je tombe dans le soi, le conformisme absolu, donc je suis pour La République En Marche, Le Progrès, euh, La Chapelle du Bien et compagnie, soit dans l'anti... soit dans lanti parce que j'en connais également des anti-conformistes, ce qu'on appelle le conformisme de l'anti-conformisme, ben énormément. Ou eux, eux, eux c'est le complot tout le temps et partout. Tu vois C'est-à-dire que systématiquement, systématiquement, ils vont prendre la position anti-conformiste par euh, finalement... Euh, alors, c'est un petit peu plus rigolo, ce sont des gens généralement un petit peu plus surprenants, un peu plus profonds, un peu plus rigolos, mais finalement, c'est le même biais dans les deux sens, tu vois. Ils ont un nom d'ailleurs, ces gens-là, Philippe Murel, il va appeler des mutins de panureux. Très beau, très beau, très beau, très beau. Et, Et d'ailleurs, enfin, il y a même une, une compénétration, parce que les, les, les gens du bien, l'empire du bien, se révolte toujours contre les mêmes sujets, euh, la discrimination, tout ça, on connaît. Et en fait, ils les appelaient les mutins de panurge. Ils disaient, vous êtes révoltés tous dans le même sens, donc à la fin, vous êtes des moutons. Et il y a pareil avec l'anticonformisme. conformisme et, et dans les commentaires YouTube, des fois qu'on se perd un peu dedans, il ne faut pas y aller d'ailleurs. Mais ça se voit. Bref, euh, résumons. Euh, on passe du badinage à la connexion. On, se... on, on prend son mal en patience. Et on attend que l'autre nous ait montré un minimum de curiosité et d'intérêt. Voilà. C'est ça la réponse. Ben, euh, mais en plus, c'était une, une réponse assez attendue, mais le dialogue m'a permis d'éclairer pas mal de points. Et, euh, et c'est très bien. Et pour tous les VIP, appelez. Et il ne fait pas peur, euh, Stéphane.